Le drift en France prend une expansion, On c'est de plus, plus, euh, de plus en plus connu. Les gens, Il y a 2-3 années, quand on disait le mot drift, personne ne savait ce que c'était. Le drift, c'est quoi pour moi Alors Pour moi, c'est vraiment les, les sensations. C'est des sensations qu'on peut avoir dans aucun autre sport. Même en drift, hein, même sur circuit, que j'ai pu connaître avant, c'était déjà des sensations très très sympas. D'une autre partie, c'est l'ambiance, parce que c'est vrai que sur les journées circuit, on est toujours entre, entre amis, on en a des nouveaux qui se rajoutent, etc. On est toujours à l'ambiance Bon Enfant, euh, festive le soir, etc. Des, des week-ends complets où on, on s'amuse énormément. C'est vraiment ça qui, qui est plaisant dans le Drift. C'est vraiment ce qui me plaît le plus dans le Drift. Déjà, c'est euh, la glisse. Ça pèse la mort, celle-là Je suis à l'aise. Là, je suis en train de voir que mon frisson est en train de se faire bouffer. Il va falloir que je refasse ça, là. Et <rire> je le renforce ici. Ouais, alors le drift du coup, le drift c'est quoi pour moi alors, pour moi c'est vraiment les, les sensations, c'est des sensations qu'on peut avoir dans aucun autre sport Même en drift, hein, même en circus que j'ai pu connaître avant, tu as des sensations très très sympas. Mais là c'est vraiment beaucoup plus extrême, le drift c'est euh, clairement bourrin On est en permanence sur la limite, la conduite on peut faire, on peut faire ce qu'on veut Mais quand on commence à avoir un niveau un peu, un peu plus extrême, on roule en permanence sur la limite Et c'est vraiment ça qui c'est vraiment ça qui m'intéresse Maîtriser la limite de la conduite de la, de la voiture, quoi, c'est vraiment ça qui me, qui me plaît le plus dans le drift. Quoi. Après, moi, c'est vrai que euh, j'en fais globalement euh, une fois par mois. En général, je fais une sortie une sortie par mois. C'est vraiment le week-end qui permet de déstresser. Parce que quand on fait ça, il faut avoir vraiment le 100% de son attention, du coup, qui est, euh, qui est entre toi et le, et le volant. Faut être là à 100%, donc vraiment, tu, tu oublies tout. Tu ne peux rien penser à rien d'autre. Tu es obligé de décompresser vraiment te concentrer à fond sur ce que tu fais parce que la moindre erreur du coup bah ben forcément euh, tu tapes tu touches t'abîmes un truc donc t'as envie que ça t'as envie que ça passe t'as envie que ça passe bien comme ça donc tu euh, faut vraiment être à 100% quoi voilà que dire de plus je sais pas trop <rire> On quand voir comment on Ah Ah On me de